Vos SCPI sont souscrites dans des assurances-vie. Et dans une assurance-vie, le... vous avez une obligation de liquidité. Vous avez une obligation de liquidité dans une assurance-vie, c'est-à-dire qu'une unité de compte ou un fonds euro, si vous voulez racheter euh, votre unité de compte ou votre fonds euro, vous faites un courrier euh, à, à, à votre assureur, il a deux mois pour euh, vous procéder au rachat et vous verser les fonds. C'est la première chose, bon, deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Mais au-delà de ça, sur les unités de compte, presque tous les assureurs, aujourd'hui, vous permettent de faire des arbitrages, d'arbitrer, de pouvoir changer d'unité de compte à l'autre sans racheter, en restant dans l'assurance vie, en 24 heures ou 48 heures. Donc aujourd'hui, quand vous souscrivez à une, à une, à une, à une SCPI, et c'est là le gros mensonge de la SCPI, c'est que vous pensez que vous pouvez vendre en 24 heures, alors que derrière, fondamentalement, l'assureur lui-même ne peut euh, ne peut racheter ou vendre votre SCPI que s'il y a un acheteur derrière. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tout d'un coup vous êtes votre assurance vie et que vous, vous, voulez, vous, voulez racheter votre, vous voulez racheter, vous voulez arbitrer votre SCPI et que tout le monde veut faire ça en même temps, parce que c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours tout le monde veut faire ces choses en même temps, c'est pas dispersé. Et que l'assureur n'a pas les moyens de trouver des acheteurs en face, parce qu'il n'y a pas d'acheteur. C'est des choses qui arrivent. Ben, qu'est-ce qu'il va faire Il ne peut rien faire. Il ne va, va pas prendre sur ses fonds propres. Hein. Il ne va pas prendre pour ses fonds propres pour ça. Non seulement il est pas fou, mais il est déjà en mauvaise posture. Il a déjà suffisamment de problèmes. Il va pas prendre les vôtres. Ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir une loi que vous connaissez sans doute qui s'appelle la loi Sapin 2, donc, euh, qui a été euh, faite par Monsieur Sapin à l'époque sous Hollande, et qui vous permet de geler vos fonds d'assurance-vie. Eh bien, vous savez quoi C'est ce qui va se passer. Et... Généralement, à chaque fois que je parle de la loi Sapin 2, j'ai toujours 2 trois personnes qui me disent Ah nana, la loi Sapin-2, mais euh, ça fait 5 ans qu'on en, ou 4 ans qu'on en parle, que ça n'arrive pas, c'est que de la magouille, c'est juste réglementaire, ça, ça n'arrivera pas. Bah ben si en fait, ça arrive, c'est arrivé là au mois d'août. Chers amis, bonjour. Ici, Guy de La Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo. C'est gratuit, j'écris environ trois fois par semaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins, sur des sujets d'actualité et économique et financière, et aussi sur des sujets un peu plus fondamentaux, toujours en économie et finance. Et aujourd'hui, je vous propose de parler un peu d'immobilier, et pas n'importe quel immobilier de l'immobilier d'assurance-vie, c'est-à-dire les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, que l'on souscrit presque systématiquement pardon, à l'intérieur d'une assurance-vie en unité de compte. Ces SCPI cartonnent depuis 10 ans. On est passé de 20 milliards d'encours à presque 70 milliards au moment où j'enregistre cette vidéo. Et... Aujourd'hui, elle est présentée presque systématiquement comme une alternative, euh, voire l'alternative, c'est une alternative, pardon, euh, au Fonds Euro d'assurance-vie et en fait plus généralement euh, à une épargne euh, presque de précaution je dis presque de précaution parce que ça ne peut pas être une épargne de précaution. Et pourtant, euh, et pourtant aujourd'hui, euh, si vous allez voir euh, des euh, sites spécialisés, euh, des euh, journaux économiques et financiers, des, c des des conseillers en gestion de patrimoine, euh, quand je vois tous les gens avec qui je parle, tout ce que je consulte, généralement, euh, quand on vous dit ben, où placer votre argent aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a eu 100 milliards euh, d'épargne forcée euh, depuis le confinement à peu près, euh, et qu'il bah, faut bien la mettre quelque part, et on vous dit « allez, mettez ça dans les SCPI ». Et l'argument est toujours extrêmement simple. C'est, vous investissez dans de la pierre, qu'est-ce qu'il y a de plus solide que la pierre Vous êtes sur un placement de protection, et en plus, même en 2020, on s'attend à ce que ces SCPI, en moyenne, versent 4% de dividendes. 4% de dividendes, alors que si on a 1% sur le fonds euro, on a de la chance et encore, il y a des dépréciations d'actifs monstrueuses à faire sur le fonds euro, dont on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut s'attendre à ce que euh, on finisse par appliquer plus, euh, des taux négatifs à vos fonds euros. Je vous rappelle que les fonds euros sont à capital garanti, donc ils sont normalement pas le droit de manger votre capital. Sauf que là, je suis sûr qu'ils vont réussir à vous trouver une entourloupe pour vous dire « Non, non, votre capital est garanti. simplement on lui applique un taux négatif de moins 1, moins 2, moins 3%. » Ce truc-là nous vous pend au nez. Et du coup, quelle meilleure alternative à votre fonds euros La SCPI, vous disent-ils, du 4% dans de la pierre, c'est facile. Et en plus, vous avez la défiscalisation de l'assurance-vie. Alors, le problème, c'est que tous ces gens-là oublient deux choses. Deux choses absolument essentielles et même trois, pardon, ils oublient même trois choses, euh, pardon. Euh, et la première, parce qu'elle euh, est importante, c'est que euh, une ESCPI est un placement de long terme. Alors oui, c'est un fonds que vous pouvez acheter et vendre du jour au lendemain, en 24 heures, comme ça, dans votre assurance vie. Il n'empêche, qu'une SCPI est investie à 100% en immobilier, il y a d'autres produits qui vont être panacés, non, une SCPI c'est 100% en immeuble avec peut-être juste 2,5% 2 de cash, mais sinon c'est que, que, que de l'immeuble. Et du coup, vous êtes sur des choses qui sont, qui sont un investissement de long terme, et la première manière... Euh, par lesquels ça transparaît euh, dans votre produit, dans votre SCPI, c'est que c'est un produit qui a énormément de frais. Alors bien sûr, on va dire, les frais, c'est pas très grave, à partir du moment où vous avez 4-5% de rendement par an, vous allez les effacer. D'accord, n'empêche que vous avez en moyenne 10% de frais à l'entrée euh, dans votre SCPI, et ce que personne ne vous dit, parce que personne ne le voit, parce qu'il n'y a pas de chiffre centralisé et que personne ne va regarder à l'intérieur des contrats, c'est que les assureurs ajoutent à ces 10% de frais, généralement, euh, par exemple, une fois, il n'y a pas, de, frais général, il y a pas de, de, de chiffres standardisés, mais moi je l'ai toujours vu, euh, ils, a, ils ajoutent des frais de rachat anticipés où pendant 3, 5, jusqu'à 10 ans après la souscription du contrat, si vous vendez, ils vont rajouter 3 à 5% de frais de rachat anticipé en plus, euh, en sachant que la loi leur interdit plus de 10 ans et plus de 5%. Donc ça veut dire qu'avec votre SCPI, quand vous allez euh, souscrire à votre SCPI, vous allez commencer à avoir quelque part entre 10 et 15% de frais, euh, qui fait que bah, les 3, 4, 5 premières années, euh, si vous rachetez, bah, vous allez quand même y perdre un peu. Euh, donc ça, c'est la première chose. Alors que votre fonds euro, euh, si euh, trois mois après l'avoir souscrit, euh, vous voulez le racheter, euh, bah, vous allez probablement avoir peut-être 2, allez, 3% de frais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats qui n'ont même pas de frais du tout. Bon, bah si vous aviez mis euh, 10 000 euros euh, dans, dans, dans votre... Euh, si vous aviez mis 10 000 euros, vous allez perdre 200 euros, 100 euros, 300 euros. C'est une somme, je ne dis pas que c'est rien, mais ce pas la même chose que euh, quand vous avez mis 10 000 euros, d'en perdre 1 500. Euh, ça, c'est dans le cas d'une SCPI. Euh, et puis, bien évidemment, encore plus important que ça, euh, votre fonds euro est garanti, la SCPI ne l'est pas. Alors, on a l'impression que c'est garanti, euh, parce que le, le, le, les, les valorisations des fonds ne, fait, ne font qu'augmenter euh, depuis 10 ans. Et donc c'est génial, non seulement on va prendre 4%, 4,5%, 5%, 5 de rendement chaque année, mais en plus, tous les 2-3 ans, ça dépend régulièrement, euh, les gérants vont arriver en disant, bah, tenez, euh, notre immeuble a pris un peu de valeur, donc on, on, on va vous servir encore un peu plus, et puis vous allez gagner 3-4% de, de, en plus. Du coup on dit c'est génial, c'est que même pas que le capital est garanti, c'est qu'il s'accroît. Euh, sauf que ça, euh, il n'est pas, il est, il est pas du tout dit. Euh, que ça continue, et même au contraire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, il est probable que ce qui a fait la fortune des SCPI ces dix dernières années fasse sa ruine les dix prochaines. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, la finance, c'est comme le loto, euh, les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Et dans le cas particulier des SCPI, on va le voir un instant, euh, en l'occurrence, les... ce qui a boosté leur rendement depuis dix ans, euh, encore une fois, il va probablement les plomber pour les dix prochaines années. Mais encore plus important que ça, euh, la SCPI, en assurance vie, est un mensonge. La SCPI est un mensonge parce qu'une euh, société civile de placement immobilier qui investit dans des immeubles est par nature un actif illiquide. C'est-à-dire que si euh, demain euh, vous voulez sortir de votre SCPI, vous avez investi 10 000 euros dans la SCPI et que vous voulez la sortir. Euh, si vous aviez investi dans un fonds euro, le gérant peut très facilement vendre l'équivalent de 10 000 euros d'actions sur les marchés et équilibrer comme ça le fonds euh, avec votre demande de sortie. Ça, c'est totalement impossible avec une SCPI. C'est-à-dire que si, vous, si, si, si la SCPI a investi dans des immeubles qui valent 1 million, 5 millions, 10 millions, 30 millions, 100 millions, et que vous, vous avez pris 10 000 euros et que vous voulez sortir, bien évidemment, le gérant ne va pas vendre un immeuble pour vous. Euh, donc, si vous voulez, la première chose par rapport à un fonds classique, un fonds immobilier, vous ne, ne, vous ne pouvez pas liquider vos parts facilement. Vous ne pouvez pas liquider vos parts. Et de fait, quand on regarde les chiffres, en 2019, vous avez euh, dans mon, moins, moins de 0,1% euh, des parts de SCPI qui ont été liquidées. Euh, et qui sont des, dans des cas très particuliers. Donc, par rapport à un fonds classique, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas liquider les parts. La seule manière que vous avez de vous en débarrasser, c'est de les donner à quelqu'un d'autre. Et là, vous avez deux manières de revendre vos parts à quelqu'un d'autre. Soit vous avez ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est-à-dire que ben, vous, allez, euh, vous allez voir votre courtier, vous allez dire à votre courtier, ben voilà, j'ai tel SCPI, j'en ai 10 000 euros, j'aimerais les vendre. Qui veut les acheter Puis votre courtier euh, va proposer ça en ligne, par téléphone, à ses clients. Sauf que, <coughs> excusez-moi, il n'y a pas de marché secondaire pour les SCPI. En 2019, vous avez eu 1 milliard d'euros de transactions sur les SCPI. 1 milliard d'euros pour un marché qui fait 65 milliards euh, en volume. Ça, c'est un volume, c'est une liquidité qui est à peu près 100 fois inférieure à euh, la liquidité d'un fonds immobilier coté, euh, comme Unibail. C'est-à-dire que vous n'avez pas de liquidité. Il n'y a rien. C'est-à-dire que le 1 milliard sur 65, c'est inexistant. Euh, D'autant qu'on n'a on pas le détail, mais si ça se trouve, ce milliard, c'est des opérations qui se sont faites euh, entre grosses régies ou entre gros acteurs institutionnels. Il n'y a tout simplement pas... Euh, de marché organisé pour vous, vous les vendre vos 10 000 euros de parts, vous, vous appelez votre courtier en disant « j'aimerais les vendre », il va se fiche de vous, il va rigoler, c'est impossible. <rire> donc ça, vous avez donc, vous pouvez pas liquider vos parts, vous n'avez pas de marché secondaire, il ne reste plus que l'intermédiaire de votre gérant. Aujourd'hui, le seul moyen... De vendre votre SCPI le jour où vous le voulez, c'est d'aller voir votre gérant, le gérant de la SCPI, et lui dire « j'aimerais vendre mes parts ». Le gérant va dire « pas de problème, il ne va pas vous les racheter, hein. il ne va pas vous les racheter, en revanche, il va dire « je les prends, et puis moi, dès que j'ai quelqu'un qui vient me voir pour acheter des parts de mon fonds, eh ben, je lui donne ». Bien évidemment, depuis 10 ans, que vous êtes passé de 20 milliards d'encours à 70 milliards, ça ne pose pas de problème, puisque toute personne qui veut vendre ses parts de la SCPI va trouver un acheteur en face. Rien qu'en 2019, vous avez eu 10 milliards de nouvelles souscriptions. Au premier trimestre 2020, vous avez encore 2 milliards et demi de souscriptions. Mais le problème, c'est que depuis le Covid, il y a eu rideau. Alors qu'on était à 2,5 milliards de souscriptions nettes par trimestre, là, en deux trimestres, il y a eu plus que, on estime, à 800 millions. Les, euh, les, euh, les nouvelles souscriptions. Donc vous avez un effondrement, 800 millions au lieu de 5 milliards euh, si on avait conservé la tendance, vous avez un effondrement des achats. Pour le moment, ça ne pose pas encore trop de problèmes parce que les gens ne vendent pas leur SCPI. Mais ça veut dire que si demain vous voulez vendre vos SCPI, il n'est pas du tout évident qu'il se présente un acheteur pour pouvoir acheter vos parts. Et là, encore une fois, on est sur des données globales. On est sur des données globales sur tout le secteur. Et ce qui risque d'arriver, c'est que même si vous avez quand même un peu de liquidité, et si même il y a encore des gens qui veulent acheter des SCPI, ils ne vont pas vouloir acheter la vôtre. Et ils ne vont pas vouloir acheter la vôtre pour une très bonne raison. C'est que, depuis 10 ans, l'allocation des SCPI a été faite de manière extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, et aujourd'hui, ça va se payer. On investit dans une SCPI, on investit dans la pierre, on investit dans un fonds, on dit que ça va être diversifié. On investit sur l'immobilier français, on se dit généralement. Mais c'est pas du tout ça. En moyenne, encore une fois, sur tout le secteur des SCPI, vous avez 6% de résidentiels et 94% d'immobilier de, de, de, d'entreprise, euh, c'est-à-dire essentiellement des bureaux et des commerces. Euh, et vous avez une petite part, mais qui est très faible. Hein, de résidences euh, hospitalières, de résidences euh, résidence hospitalière, résidence pour, pour personnes âgées, ou euh, d'hôpitaux, ou euh, de, euh, de fonciers, euh, d'hôpitaux de, de, euh, et de grands euh, acteurs publics. Non, non, l'essentiel aujourd'hui, c'est du bureau, des hôtels, des commerces. C'est ça une SCPI ben Ouais, mais sauf que vous prenez les commerces euh, là, vous avez un énorme problème euh, depuis le mois de mars et qui va continuer parce qu'on est tous en train de passer au e-commerce. Ça ne veut pas dire que les, les commerces vont s'effondrer. Mais aujourd'hui, quand vous avez pendant des mois et des mois et des mois euh, des pas de portes qui sont fermés, euh, il va se passer du temps euh, avant que les gens reviennent. Euh, si euh, les, les centres commerciaux, c'est catastrophique. Il suffit de regarder aujourd'hui la cote d'Unibail ou de Clépierre, qui sont deux énormes foncières cotées, donc là on le voit en, en direct, Unibail et Clépierre ont perdu 80% de leur valeur. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les grandes SCPI, les grandes SCPI non cotées dans lesquelles vous investissez, et qui sont euh, des SCPI commerciales, euh, ben, le risque d'avoir perdu, alors peut-être pas 80%, parce que eux ils étaient exclusivement en... en centres commerciaux, ils avaient des bureaux aussi, mais vous avez perdu, probablement, aujourd'hui, vous avez une perte latente de 30, 40, 50, 60%, c'est de ça dont on parle, on n'en sait rien, c'est pas coté, et bien évidemment que les gérants vont pas vous dire « Ah ben oui, si aujourd'hui je voulais vendre mes immeubles, il faudrait que j'applique une décote dé dé de 40% ». Évidemment qu'il va pas vous dire ça. Mais c'est le cas Il suffit, de regarder. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les, sur les foncières cotées. Et donc vous avez ça. Donc vous avez des foncières qui sont euh, en... Euh, pardon, vous avez des SCPI qui sont en bureaux et en commerce. Des bureaux, c'est encore autre chose. Les bureaux, aujourd'hui, euh, vous êtes sur des bureaux de centre-ville, vous êtes sur du bureau parisien. Mais aujourd'hui, vous avez encore énormément de monde qui ne retourne pas au bureau, et même au-delà de ça, vous avez énormément de monde qui euh, a pris l'habitude d'avoir un, deux, trois jours de télétravail par semaine, et nous, on le sait aujourd'hui dans les grands groupes euh, qui ont des tours entières dans les centres-villes, ces gens-là sont en train de se rendre compte qu'ils ont probablement euh, 20 à 30% d'espace en trop, euh, parce que, même peut-être plus parfois, parce qu'on vit dans une époque où on a arrêté d'attribuer les bureaux aux gens, les gens viennent, ils se posent à un bureau, et puis quand vous venez que 3 ou 4 jours par semaine, eh bien vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau par personne, vous pouvez baisser ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc dans les prochaines années, au-delà même de l'aspect conjoncturel euh, du virus, vous risquez d'avoir 20 à 30% d'espace de bureau qui va se libérer. Donc les bureaux aujourd'hui, structurellement, euh, sont, sont, sont mal partis. Et ça, c'est ce qu'il y a dans votre SCPI. Bien évidemment, aujourd'hui, quand euh, on vous dit d'investir dans une SCPI, on vous dit non, non, non, vous allez investir dans de la SCPI euh, de services hospitaliers de résidence hospitalier senior ou des euh, SCPI euh, de. Euh, celle que, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est euh, une SCPI d'entrepôt. Euh, pour faire le dernier kilomètre, juste avant le dernier kilomètre, en petite périphérie de ville, euh, pour tout ce qui va être Amazon et tout ce qui va être. Et donc, bien évidemment, ça, ce sont des choses qui sont mieux orientées. Mais si vous aviez déjà une SCPI, bah, ça veut dire que vous allez avoir, une... en... qui était en bureau, vous n'allez pas réussir à la revendre, parce que c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Et si aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, qui vous dit que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, ça va pas être encore autre chose, et que vous n'allez pas vous retrouver avec votre SCPI, impossible de la liquider encore une fois, c'est un placement de long terme. Vous êtes en train de vous engager sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les gens qui gèrent ces SCPI prennent des choix extrêmement forts à un moment qui vont vous permettre de gagner 4-5% de rendement, mais qui sont pas des rendements judicieux parce que c'est des rendements qui vous mettent à risque pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est la deuxième chose, la deuxième très mauvaise allocation, c'est que vous avez 60% des SCPI qui sont investis à Paris et en région parisienne. Et là encore... Euh, et en sachant que la région parisienne, euh, c'est 20% des emplois. Euh, c'est pas non plus. Euh, c est, c est... Et du coup, vous êtes surpondéré à Paris, surpondéré euh, en immobilier de bureaux et, et commerce, hôtels, on n'a même pas parlé des hôtels. Euh, Aujourd'hui, enfin, les, les hôtels, c'est catastrophique. Et bref, et tout ça à Paris, alors tout le monde vous dit Paris sera toujours Paris. Ok, d'accord. Paris sera toujours Paris. Euh, N'empêche qu'aujourd'hui, on observe des bureaux qui sont vides, des populations aisées qui fuient Paris. Euh, alors pour le moment, il euh, y a un peu de tampon parce qu'on est quand même content d'avoir euh, un peu d'immobilier protégé à Paris. Mais encore une fois, dans une optique de long terme de 10 ans, imaginez que les prix à Paris vont monter comme ils ont monté depuis 10 ans dans les 10 prochaines années et délirant. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut prendre en compte que, à Paris, depuis 10 ans, euh, les gens s'y installent de plus en plus tard, parce que ça coûte cher, et du coup, euh, euh, le, le, le, alors qu'on arrivait à Paris vers 30 ans, on y arrive maintenant plutôt vers 35, et on en repart de plus en plus tôt. Parce que vieillir à Paris, je, je le vois, et je pense que toute personne qui connaît des personnes qui vieillissent à Paris, c'est très désagréable. Et donc quand on peut, on sort. Donc les gens passent de moins en moins de temps à Paris, et surtout les populations aisées sont en train de sortir donc vous avez moins de monde à Paris, vous avez moins de monde dans les bureaux, vous avez la mairie de Paris euh, qui euh, est, a réussi à passer euh, des lois sévères, des lois strictes sur la BNB. Euh, vous êtes beaucoup trop surpondérés sur Paris et les bureaux. Donc vous vous retrouvez avec, de, avec des SCPI qui sont dans un immobilier risqué, et encore plus risqué que le marché immobilier français parce qu'ils ont fait des choix d'immobilier risqué et surtout très concentré, c'est-à-dire que même vous avez l'impression, vous avez l'impression que votre investissement est euh, diversifié, il ne l'est pas du tout. Vous êtes à Paris dans du bureau, du commerce et de l'hôtel. Et, et la deuxième chose, c'est que vous avez l'impression, vous avez l'impression que le que, que vous, la valeur de votre fonds et la valeur des actifs derrière, la valeur des immeubles, la valeur de tout ça. Mais si demain, il n'y a personne pour racheter votre part au moment où vous voulez la vendre, eh bien, votre, euh, votre part de SCPI, virtuellement, eh ne vaudra plus rien, ou en tout cas, elle vaudra un haircut de 10, 20, 30, 40%, peut-être plus. Et pourquoi Parce que la valeur d'un fonds, fondamentalement, Valeur d'un fonds, c'est sa valeur de marché, c'est combien les gens sont prêts à vous acheter votre part. La valeur économique, ça vient après. Normalement, vous avez des grands, vous avez des, des, des, des manières de stabiliser pour pouvoir faire se, se, se, se rejoindre les valeurs de marché et les valeurs économiques, mais nous vivons dans un monde où les banques centrales et nos politiques font tout ce qu'ils peuvent pour dissocier les valeurs économiques et les valeurs de marché. Et donc aujourd'hui, quand vous achetez une SCPI, vous l'achetez à sa valeur de mar... vous l'achetez à sa valeur économique, pardon, mais sa valeur de marché, vous ne la connaissez pas. Vous, vous savez que sa valeur de marché euh, est probablement beaucoup plus faible. Que la valeur économique qui est affichée. Et ça se voit encore une fois sur des foncières comme Clépierre et Unibail, Vous pouvez le voir aussi si vous voulez voir dans d'autres pays. En Suisse, par exemple, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Euh, et alors qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez investir vraiment à long terme dans l'immobilier, il faudrait investir dans du résidentiel et plutôt dans des centres de province. Ben Aujourd'hui, les SCPI sont positionnés exactement à l'inverse. Donc, les SCPI sont, à mon avis, euh, beaucoup trop mal géré Et pardon, je voulais dire une dernière chose très importante, très très très très très importante, et après j'arrête cette vidéo, c'est long, excusez-moi, mais c'est que ces SCPI ne sont pas liquides, c'est-à-dire que si vous voulez vendre votre part, s'il n'y a personne pour les vendre, s'il n'y a personne pour les racheter, vous ne pouvez pas les racheter. Pardon, le truc très important, c'est que vos SCPI sont souscrites dans des assurances-vie. Et dans une assurance-vie, vous avez une obligation de liquidité.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 Généralement, à chaque fois que je parle de la loi Sapin 2, j'ai toujours deux, trois personnes qui me disent, ah, non la loi Sapin 2, euh, mais euh, ça fait cinq ans qu'on en, ou quatre, quatre ans qu'on en parle, que ça n'arrive pas, euh, c'est que de la magouille, euh, c'est juste euh, réglementaire, ça, ça n'arrivera pas. Euh. Ben si, en fait, ça arrive, c'est arrivé là au mois d'août. Au mois d'août, c'est pas euh, un fonds euh, immobilier, mais vous avez huit fonds euh, de, de la société de gestion H2O qui ont été gelés par l'AMF et par le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui a été créé, euh, qui a été créé par, euh, par la loi Sapin 2, et ce sont eux qui ont gelé le fonds H2O. Ce fonds H2O était distribué essentiellement dans des assurances-vie. On estime qu'il y a environ 5000 5 000 investisseurs qui, depuis fin août, sont gelés et ne peuvent rien faire de leurs fonds, euh, et c'est en assurance-vie. C'est en assurance vie, on leur vend une promesse de liquidité. et eh ben non, vous avez 5000 investisseurs pour plusieurs milliards d'euros euh, qui, aujourd'hui, ne peuvent ni retirer, ni faire quoi que ce soit sur leur argent, même s'ils en ont besoin, ou quoi que ce soit. Fin août, ils ont dit qu'il y en avait pour 4 semaines. Alors, j'enregistre cette vidéo, ça fait 5 semaines. Alors, je 2 o dit qu'ils ont encore besoin de 2 semaines pour pouvoir rétablir la situation. Euh, très franchement, euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et surtout... Le jour où euh, ils vont réouvrir le fond, quand ils vont dégeler les actifs, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire pour que euh, le dégel n'entraîne pas une débâcle et que tous ceux qui se sont fait bloquer leur argent pendant non pas quatre mais 7 semaines peut-être même plus euh, disent pas ok merci pour moi je vais reprendre mon argent et on va les voir ailleurs. J'attends de voir. En tout cas c'est une expérience. C'est une expérience qu'il faut suivre en ce moment. Euh, je vais faire une vidéo d'ailleurs sur H2O pour aller plus précisément, c'est un sujet très intéressant. Mais la promesse de liquidité de, de, de vos SCPI est fausse, c'est un mensonge. Euh, c'est important de bien comprendre ce mensonge derrière les SCPI. Les SCPI sont un placement illiquide. C'est pas mal, c'est de l'immobilier, c'est normal que ce soit illiquide l'immobilier. Mais l'énorme problème, ce qui n'aurait jamais dû arriver, c'est de vous mettre des euh, SCPI, fondamentalement illiquide dans les assurances du qui sont légalement liquides c'est la très grande faute des assureurs et cette très grande faute, ils veulent nous la faire payer à nous, je ne suis pas d'accord la SCPI aujourd'hui, mais sortez-en si vous en avez une, sortez-en, et si vous n'en avez pas euh, à moins d'investir dans une SCPI euh, résidentielle résidentielle, il n'y en a pas beaucoup hein, euh, résidentielle, euh, et euh, de ne pas avoir ça comme épargne de précaution mais au contraire, quelque chose à très long terme n'allez pas dans des SCPI aujourd'hui alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, partagez-la, euh, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifications, euh, ne serait-ce que là, je vais enregistrer probablement dans pas longtemps euh, une vidéo sur les fonds H2O. Euh, il se passe beaucoup de choses en ce moment, euh, il faut suivre, euh, il faut nous adapter, et euh, l'adaptation de notre épargne, ça passe certainement pas par les CPI. Je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, soirée, je ne sais pas à quelle heure il est, à vous regardez. C'était Guy de la Fortelle.